Bonjour, je suis Régis Samon, chef d'entreprise, coach et formateur marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente. Vous êtes dans la section marketing du cabinet AMP, dans laquelle j'ai l'habitude de partager avec vous les techniques de vente les plus simples et les plus efficaces pour les PME. Aujourd'hui, je vais parler des erreurs des PME en ce qui concerne l'utilisation des supports tels que les prospectus, les flyers, les emailing ou les mailings. Je fais cette vidéo parce que je vois beaucoup de PME qui choisissent de communiquer leurs messages publicitaires à travers ce support-là, mais qui sont déçus généralement des résultats. Parfois, vous pouvez confectionner jusqu'à 10 000 dépliants et n'avoir aucun recouvrement client. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Je connais même un chef d'entreprise qui a envoyé près de 22 000, je dis bien 22 000 courriels et qui n'a reçu que trois appels de prospects. Pourquoi ces supports, qui sont si peu coûteux, donc parfaits pour une PME, deviennent en fin de compte totalement inefficaces Cela est dû, à mon avis, à une méconnaissance d'un des piliers du marketing publicitaire. Lequel C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que tous ces supports que vous utilisez, les prospectus, les dépliants, les flyers, les courriers ou les emails, tous ces supports là que moi j'appelle les supports euh, volants sont conçus pour une utilisation unique. C'est-à-dire que ce sont des supports qui doivent être en principe, je dis bien, en principe, porter votre message marketing une seule fois. Et ça, c'est quelque chose, c'est un, un gros obstacle à l'efficacité de votre message marketing. Ce que vous ne savez pas, c'est que un message marketing qui est lu ou qui est vu une seule fois, N'a quasiment aucun impact sur vos prospects. C'est comme si vous n'avez rien fait du tout. Parce que votre prospect va tout de suite oublier votre message marketing. C'est systématique. Donc quand vous communiquez, quand vous communiquez, vous devez lutter contre un grand défaut de, de l'être humain qui est l'oubli. Arrêtez, l'oubli. L'oubli est le pire ennemi des publicitaires. Et ça, vous devez le savoir. Tenez, prenez par exemple vous-même. Si je vous demandais là à l'instant d'essayer de vous rappeler tous les panneaux publicitaires que vous avez vus en chemin, par exemple, ou tous les panneaux publicitaires que vous avez vus en venant au travail ce matin ou en allant plus loin, pour ceux qui ont une, une mémoire un peu plus bonne, tous les panneaux publicitaires que vous avez vus dans la journée d'hier. Je sais que quasiment personne ne pourrait s'en rappeler. Or, ce que vous devez savoir, c'est que vos prospects ont tendance à procrastiner avant de prendre les décisions d'achat. C'est-à-dire qu'ils remettent les choses à demain avant de décider. Et comme ils vous oublient, ils oublient rapidement vos messages de marketing qu'ils ont lu et vus. Alors, 95 sachez que 95 d'entre eux ne vont pas vous contacter ni acheter du premier coup. Donc voilà ce qui rend vos supports, que j'appelle les supports volants, si inefficaces les flyers, les prospectus, etc. Mais attendez, il y a quelque chose de beaucoup plus désastreux. Quand vos prospects vous oublient, eh bien, quand ils ont besoin de vos produits, c'est-à-dire que ce que vous vendez, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont se tourner vers le concurrent qui aura réussi à rester dans la mémoire de, en mémoire dans leur esprit. Donc, euh, je veux dire, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'acheter un produit et après vous vous rendez compte qu'il bon, y a peut-être un ami qui vend le, exactement le même produit et qui vous interpelle pour vous dire « Ah, mais voilà mon frère, tu savais très bien que je vendais, je donne un exemple, qui vend des chaussures, tu, savais très bien que, tu sais très bien que je vends des chaussures, j'ai ouvert un magasin depuis la semaine dernière et puis eh, tu allais acheter eh, une chaussure chez le, chez le concurrent. » Voilà, je suis sûr que ce genre de, de, de, de cas vous est déjà arrivé. Si oui, eh, sachez que ce n'est pas de votre faute, c'est dû au phénomène de l'oubli. Donc, ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que si vous utilisez des supports dits volants, c'est-à-dire des supports qui s'utilisent une seule fois, l'oubli sera votre ennemi et la mémoire sera votre allié. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer l'oubli et utiliser la mémoire à, votre, à notre avantage D'abord, vous devez comprendre comment il fonctionne. Ce que vous devez savoir, c'est que l'oubli est dû à deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que les souvenirs d'une information, peuvent se détériorer rapidement, en particulier si vous n'avez pas recherché cette information depuis un certain temps. Le deuxième phénomène, c'est qu'on peut oublier, vous pouvez oublier si vous avez mémorisé d'autres informations quasi similaires qui sont venues altérer l'information plus ancienne par interférence. Je sais, ça fait un peu scientifique, mais on va essayer de faire plus simple en images. Donc, regardez l'image qui s'affiche à l'écran. Voilà comment se présente votre mémoire dans votre cerveau. La mémoire classe les informations enregistrées dans le cerveau, comme s'il s'agissait de casiers de rangement. Hein? Donc, les informations sont comme des feuilles. Donc, plus une information sera utilisée et puis recherchée régulièrement, plus elle sera solidement ancrée dans notre mémoire. Et donc, elle ne sera pas susceptible d'être oubliée facilement. Donc, par exemple, si vous composez un numéro de téléphone tous les jours, si vous composez un numéro de téléphone tous les jours, vous le mémorisez, vous, vous rendez compte que vous le mémorisez rapidement. Mais une fois que vous cessez de composer ce numéro pendant quelques semaines, vous commencez à oublier progressivement le numéro de téléphone que vous aviez facilement en mémoire quand vous le composez ou le recherchez rapidement. Mais ce n'est pas tout il y a un autre, un autre élément pour pouvoir renforcer la mémoire, c'est que les scientifiques ont démontré que les hommes ont tendance à mémoriser la première et la dernière information qu'ils ont enregistrée. Donc, voyez les informations comme des feuilles de papier. La première feuille et la dernière feuille enregistrée seront donc mémorisées plus facilement. Voilà donc comment, ou comment fonctionne l'oubli et puis comment fonctionne la mémoire. Mais qu'est-ce que tout cela vous apprend cela vous apprend que pour que vos prospects n'oublient pas ce que vous vendez parce que c'est pour ça que nous sommes là, il faut absolument intégrer dans votre stratégie de diffusion de votre message marketing un élément répétitif parce que la mémoire de l'être humain pour ceux qui ne le savent pas se raffermit avec la répétition. Donc si votre prospect est en contact régulier avec votre message marketing, il se souviendra de vous et il va se tourner vers vous en priorité au moment où il va falloir acheter votre produit ou un produit similaire. Donc, pour être efficace, moi, le conseil que je vous donne, c'est d'utiliser de préférence des supports médias qui sont capables de répéter votre message marketing auprès de votre cible. Il y a par exemple des supports comme la télévision, la radio, les magazines qui sont lus régulièrement, des bimensuels, hebdomadaires, tout ça. Les journaux qui sont des quotidiens, les sponsorings payants sur les réseaux sociaux ou sur Google, par exemple. Bref, Ayez à l'esprit que le support que vous allez utiliser doit répéter votre message marketing. Sinon, hein, vous allez gaspiller votre argent et vous allez vous rendre compte que c'est totalement inefficace. Donc, je reprends les flyers, les prospectus, les, les courriers, hein, ils sont euh, vraiment à ne pas utiliser de préférence. Ils sont idéals, ça je peux vous le dire, ils sont idéals pour annoncer des messages pour des événements ponctuels qui ont lieu... Euh, une fois à une date précise par exemple un concert ou un meeting ou encore une promo spéciale pour un événement euh, par exemple vous faites des sorts de 75% sur vos articles euh, pour un événement comme euh, pendant la coupe du monde de football là ces supports volants -là, à usage unique sont efficaces parce que l'événement en lui-même il est unique il est limité dans le temps et il est suffisamment important pour ne pas que votre prospect l'oublie mais pour la vente de tous les jours, vaut mieux éviter ce type de support qui sont en principe à usage unique. Mais toutefois, je sais qu'il y a des gens qui sont têtus. Si vous voulez utiliser quand même ces supports-là à cause de leur faible coût, parce qu'il faut dire que c'est beaucoup, beaucoup moins cher pour, par exemple, pour une PME d'envoyer des centaines d'emails à des prospects que de payer une pub dans un, dans un magazine. Donc, si vous voulez quand même utiliser ce type de support dit volant, il faut intégrer absolument un cadeau pour votre prospect. Ça doit être quelque chose qui doit gagner et qui se trouve inscrit, bien sûr, dans votre support, dans votre prospectus, dans votre dépliant. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un code de réduction unique qui est offert et dont le numéro est inscrit sur le prospectus. En fait, le but, c'est d'obliger le prospect à conserver votre prospectus qu'il aurait probablement jeté s'il n'y avait rien à gagner dedans. Donc, avec un cadeau, votre prospect, votre support qui était volant, devient désormais, euh, prend désormais un caractère de répétition. Car en fait, il va obliger le prospect à revenir plus d'une fois sur l'information. Par exemple, pensez à euh, un ticket de Tombola. Vous voyez, le numéro, le, numéro de, de, le numéro est inscrit sur un petit bout de papier qui est facilement jetable. Mais tout le monde va conserver euh, le ticket de Tombola parce qu'on espère... Avoir tiré le numéro gagnant. Donc désormais, quand vous, gagnez, quand vous choisissez de faire porter votre support, votre message marketing via un support à message à, à usage unique, comme les prospectus, les flyers, les courriels, n'oubliez pas de proposer un cadeau à vos prospects. pour les obliger en fait à conserver votre support et à y revenir souvent. Voilà l'astuce que je voulais partager avec vous, c'est aujourd'hui. Je termine toujours en disant à ceux qui m'écoutent pour la première fois, notamment en ce qui concerne la section marketing, que si vous voulez éliminer les éventuelles zones d'ombre pour mieux comprendre et pour appliquer mes conseils de manière juste, je vous recommande de vous abonner à mon site internet dans la section marketing en cliquant sur le lien qui se trouve en haut ou en bas de cette vidéo. Vous recevrez automatiquement toutes nos formations sur le marketing fondamental, notamment Hein, ce que les PME aiment, les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes. Je vous offre également, gratuitement, un extrait de mon cours complet sur comment rédiger vos messages marketing publicitaires, vos prospectus et vos courriers de prospection, surtout pour les commerciaux, pour pouvoir attirer en fait, le maximum de prospects à votre entreprise. Vous aurez d'autres détails que je n'ai pas donnés dans cette vidéo, comme par exemple le nombre de fois qu'il est nécessaire de publier un message marketing pour pouvoir rester en mémoire chez vos prospects. Et plein d'autres conseils encore. Donc, tous les deux liens sont en haut ou en bas de cette vidéo-là. Vous avez le lien d'abonnement et vous aurez aussi le lien pour télécharger le cours sur comment rédiger vos messages marketing. Donc, si vous êtes abonné sur le site, mais à une autre section, par exemple, la section entrepreneuriat ou la section développement personnel, il vous faut vous abonner à nouveau, mais cette fois-ci dans la section marketing pour pouvoir recevoir nos conseils, nos prochaines vidéos. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.